La loi de l'estomac Repensez-toi La loi de l'estomac Repensez-toi Repensez-toi ah. on pourrait se faire un clip sur cette chanson, ça serait trop bien Un clip Ouais, ah ouais un clip Mais bon avec... Et, ça tombe bien, j'ai un chat. Il est super, il s'appelle Chamallow, il va faire un super coup. Tu ne vas pas balancer ton chat sur le toit Ben bah, si, il est très jeune, il est en pleine forme, il va y arriver, il n'y a aucun souci. Hein. Non, non, je te dis, ça va être top. Ah bon Non, mais ça va pas. Je ne suis pas d'accord. Je suis un chat de salon, moi. Et je ne suis plus si jeune. Hein. Bah, déjà, sur mon coussin, j'ai parfois le vertige. Vous ne pouvez pas les laisser me faire ça. Attendez, j'ai une super idée, un bon plan. Je vais leur trouver un joli chat animé qui, lui, pourra aller sur les toits sans danger. Bon, euh, par contre, euh, il est un peu cher. Bon, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi en soutenant mon projet de clip animé, le chat sur le toit. Papa, comme sur un balcon. chat sur le toit